Y'a pas de vous bien quoi, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, la deuxième of the day. T'es content de voir Zach Nani deux fois. Frère, y en a, je très bien qu'ils me voient plus que leur père et ça, c'est pas très sympa à dire. Ok, certes. Bon, bah ça me fait plaisir en tout cas de vous retrouver. J'ai ah, pas trop sorti de vidéo en ce moment, encore moins sur Cold War, mais ça me fait plaisir que vous ayez apprécié celles qui sont sorties. On se retrouve aujourd'hui pour la sortie d'un classique, de chez Classic. De toute façon, au fur et à mesure des années, Activision, c'est que de la ressortie de Classique. C'est ça qui me fume, parce que aujourd'hui, on va se retrouver... Pour le jeu d'armes, deuxième vidéo de cette saison 2, après avoir testé Afara 83 ainsi que la nouvelle map Apocalypse, j'ai hâte de voir... Mmh. Le... comment dire, l'ordre des armes... Bon, suis j'ai complètement brain lag, là, vraiment, il y a eu un paix dans mon cerveau, frère. J'étais là en train de parler, d'un coup, il y a eu... Et je me suis tue. Donc, j'ai hâte de voir l'ordre des armes. Est-ce qu'ils vont nous mettre la stoner Est-ce qu'ils vont nous mettre des snipers Est-ce qu'on va terminer au couteau et au poing C'est ce qui risque d'être fait. Le jeu d'armes est un grand mode classique... En fait, le jeu d'armes, vraiment, c'est un plan cul, frère. C'est un plan cul. Le jeu d'armes, t'arrives, tu le baisses, tu pars. Voilà, c'est tout. Et ça dure 7 minutes. C'est magnifique. Et l'on ne redemande pas plus. Moins énergivore qu'une femme. Et ça, c'est très appréciable. Bon. Plus sérieusement, au lieu des blagues de beauf, nous allons découvrir ce petit mode. ça me fait plaisir, jeu darme sur Black Ops Cold War, let's go baby Let's go baby, nous sommes sur le jeu, sur Crossroad Strike. j'ai rejoint une game déjà lancée, donc euh, voilà, ça risque d'être à mon désavantage, mais... C'est pas du tout dramatique, hop là Oh là là, je commence déjà à ressentir les petits kiffs avec... Oh, il m'a lavé le cul. Je commence déjà à sentir les petits kiffs avec les switches d'armes. Ça me fait vraiment plaisir, ce petit jeu d'armes. Voilà. Je, moi, la sélection des armes est importante. Et voir le SPA 12, par exemple, en troisième, ne déroge pas à la règle. En général, ça commence toujours comme ça. Petit gun. Attention. Oh, le trip Oh, le trip Le trip Tu vois, les enchaînements d'armes comme ça, d'une fluidité incroyable, ça fait plaisir. On rejoint déjà la tête. Donc, pour moi, la section d'armes est très importante. Ça commence en général. Petit gun, après, peupon. Je vais me faire laver. Après, il y a des armes principales, des fusils d'assaut. Oh, je, veux, je savais que j'allais me faire laver Des fusils d'assaut, des SMG, tout ça. Et ça finit... Il ah, y a un moment, batteuse et sniper. Puis ça finit en général avec... J'ai 90 degrés pour Zach, ça me fait chier. Faut que je fasse attention, faut que je le remporte d'ailleurs ce jeu d'armes. Vraiment, je... si je le remporte pas, c'est Petite be. Est-ce que Zach va oser poster un jeu d'armes perdant sur YouTube Je ne suis pas très sûr de cette information. Attends, Il y en a en dessous. Non, je me suis fait laver le cul, frère. C'est dur, c'est dur. 110... Ah, j'ai 4... 4 kills de ça. Oh, turn, monsieur. Frère monsieur, c'est dur, c'est dur, y'en a là, ils sont encore au pompes et toi t'es là avec des grosses armes et tout, c'est pas facile frère. Attends, attends, attends, attends, attends. concentrons-nous, concentrons-nous. Double, très bien. Triple, très bien. Rattrapons le retard. Rattrapons le retard, rattrapons le retard, c'est très important, c'est très important. Ça me fait plaisir parce que ce week-end vous allez avoir le droit à du vlog. Et d'une du vlog de qualité Netflix mais... Mais du vlog voyage pour la première fois depuis l'Estonie. Alors cette fois, je serai tout seul, d'accord Mais euh, ce sera du vlog en direct de Madrid. Je vais en Espagne le temps d'un week-end. Attention. Ah, ah, mais je sais que là, certaines personnes vont dire « Mais Zach, pourquoi est-ce que tu vas en Espagne le temps d'un week-end » Bon, kiff, hein. écoute, on a le droit de voyager en Union européenne. Là-bas, il fait chaud, il fait beau et les restaurants sont ouverts. Et ben, bah, écoute, allons en profiter Zach le Français, je suis allé... Je suis allé me torcher la tige dans le pifard pour pouvoir y aller, donc euh, franchement crois-moi que... Hop, hop, hop. Je vais pas me gêner mon pote. Aïe, aïe, aïe mais je suis nul Trois balles d'affilée ratées, mais what the fuck, quelle nullité frère. Ok, un marker, ça fait plaisir. Il manquait vraiment que ça, hop. Ah, dommage, dommage, dommage, dommage. Attends, attends, attends, le Jazz là, il est avancé de fou. Il a fait un kill avec le lance-grenade en plus. Attends, attends, attends, on va avoir quelqu'un ici kill super, lance-greux, lance, -gre, lance -gre. Temper, tu sais que j'ai jamais fait de kill avec ce truc De tout ce que j'ai joué sur le jeu. Ouais, je suis pas avec Il est nul Mais je suis pas dessus Mais c'est absurde... Mais c'est tellement hallucinant les explosions sur ce jeu, frère. Vraiment, hein. je vais être honnête avec vous, les explosions sur ce jeu sont quand même foutues avec le cul. Hein. Je suis pas dessus, là. Mais vraiment, le radius de certaines explosions, c'est tellement lunaire. Attends, essaye de trouver le mec là Je sais qu'il y en a un là qui va rentrer, voilà Est-ce qu'il y a eu des dégâts Ouh Il y en a qui s'est suicidé Attends, attends, attends voilà, Il y a un gars là oh, Let's go J'ai eu le kill Super, les points Non Il m'a droité ma mère, c'est le premier en plus, putain je... Il m'a droité, ça m'a baissé en arme Non Il était Lola, life fait tout frère oh, Ma vie a chier, ma vie a chier, il lui reste que... La dernière relance, elle ne restera pas là. Eu. Trop nul la killcam. Voilà, je suis un rageux. Oh là là, oh là là, oh là là. Mais c'est ça la killcam Mais la vie de ma mère, même moi j'ai mieux fait Même moi j'ai mieux fait ça, ça, ça, il a gagné parce qu'il est arrivé euh, avant moi dans la partie. C'est pour ça. Non, c'est pas une excuse. <rire> On est reparti, mon ref... Donc on a un qui a spawn directement derrière moi comme ça, là. Mais c'est honteux. Oh là là, le head glitch des enfers. Il est en est glitch des enfers. Moi, je viens de commencer, frère. Je viens de commencer. Donc oui, ce week-end, petit euh, vlog à Madrid. En ce moment, il y a pas mal de contenu IRL qui vont venir. D'ailleurs, je suis très content... ...de vos retours. Oh, frère, j'étais une balle de vos retours sur la vidéo locaux. La série euh, bah, va continuer. Hein. Il y a une deuxième vidéo qui sortira... Demain, c'est prévu. Mais comment je ne l'ai pas tué Mais what the fuck, à des moments, vraiment, je... Mais c'est lunaire, je touche pas Nique ta grand-mère, c'est bon, j'en ai marre, ça me saoule Pardon, pardon, pardon, faut pas s'énerver, faut pas s'énerver. On est de bon matin, hop, hop, hop, regarde, tac, tac, tac, c'est bon, c'est bon. Ça va, ça va, ça va. J'arrive pas à tuer avec un truc, putain, putain Voilà, dégage, dégage. C'est bon. Ouais. Super Viens petit Oh, J'ai tenté le beau jeu J'ai tenté le beau jeu avec le slide etc Après m'être un petit peu énervé je m'excuse pour l'insulte C'était pas très sympa Alors Zach qui s'excuse ah, pour une insulte Tu doute bien qu'on est qu on est vraiment sur un homme Qui a changé, il m'a tué avec la première arme. Hein. Fuck que je me fous la honte Milano vraiment a chier ça. Milano vraiment a chier comme arbre. Un... Oups. Enfin, il perd le duel. Attention, attention, attention, attention. On enchaîne. On enchaîne le trip. Ça fait plaisir. Let's go. Let's go. Let's go. Donc oui, ce week-end, petite vidéo Madrid. Et après, je terminerai un truc que j'ai laissé de côté pour l'instant et qui, j'avoue, euh, m'a rendu, grandes... rendu fou dans les grandes lignes. Il m'a lavé. m'a rendu fou dans les grandes lignes. Le Dark Matter, les frères, le Dark Matter, je l'ai complètement laissé tomber euh, après parce qu'il y a eu la sortie de la ligue aussi, parce que j'appréciais faire autre chose en ce moment, live. Alors je sais que c'est peut-être pas la mode de dire ça, mais moi en ce moment j'appréciais pas mal jouer à Warzone, d'accord, donc ça me faisait plaisir d'envoyer autre chose. Il me lave lui, hein King machin là, il est fort. Hein c'est moi le numéro 1, ah bah putain mais je suis le numéro 1, mais je suis en train de galérer sur la XM4, non je suis plus le numéro 1 alors, je galère sur la XM4 comme ça Oh la fucking honte, je me fais mon frère jeu. me fous la Hesh. Attends, il va y avoir quelqu'un devant moi là. Honte. Honte à Zach Honte à Kaznani. Là c'est pas Zach c'est Kaznani frère. Alors j'ai totalement délaissé le dark matter parce que j'en suis à des armes. Là j'en suis au lanceur et franchement le lanceur à faire essayer de faire ses lanceurs avec mon SBMM à moi réellement. Aucun plaisir de jeu donc j'avoue je fais traîner. Mais là avec cette petite saison 2, j'ai une raison de fumer mon pass de combat et de m'y remettre chose qui sera faite. Donc, quand je vais sortir une vidéo où je vais flexer avec mon Dark Matter, il ne faudra pas dire le mot bip. Je vous le dis, interdit de biper pour tout le monde. C'est une interdiction qui se veut très formelle. Mais qu'est-ce que je viens de prendre, frère C'est grave. Pardon. Oh vraiment sur Black Ops Cold War. Ces derniers temps, j'ai pris de ces bullshit. J'ai même rejoué à la manette et j'ai trouvé ça grave cool. Franchement, petit kiff de rejouer à la manette, faut que je la Après être passé clavier-souris. Le clavier-souris C'est pas ultra simple. C'est bon, je peux me partir. Aïe, non Je l'ai assailli des deux côtés. Des deux côtés, mon frère Clavier-souris, c'est pas toujours simple, et j'avoue qu'à certains moments, même si j'ai toujours défendu mes joueurs manette, il hein, y a certaines armes qui sont un peu plus simples à la manette, notamment grâce à l'aide à la visée, et euh, notamment bah, par exemple la M16 ou des bails comme ça. Ils sont vraiment beaucoup plus appréciables. Avec l'Aime Assist, et il a pas de mal à le dire, tu vois, je dis même pas euh, « trop de chiffres, hey, Tu vois, comme les joueurs PC de merde... Qui explique euh, tout leur déficit par le fait qu'en face c'était un joueur manette, ça je déteste hein, vraiment. Ah, un chien mort parce qu'il fait la manette ou il ferme ta gueule, t'es mort parce que t'es à chier. C'est pas bien à dire, c'est pas bien, c'est pas gentil de dire ça. Mais ça représente une réalité où beaucoup de gens se sortent des excuses. Malgré tout, faut quand même se dire que voilà, petite aide à la visée, ça peut aider un petit peu euh, par rapport à certaines armes. et Donc notamment les armes à rafale. Hein. Franchement, c'est un peu plus facile de jouer à la M16 et à la Hog avec une manette que. Lui, euh... c'est un bon joueur. Là. Que avec autre chose. On est au point, là on est sur une galère là. On est deux ou trois déjà à courir comme des tocards. Oh Quoi Il a fini Non frère il a fini Mais putain mais gros, j'arrive pas à gagner J'arrive pas à gagner Zach n'y pas, c'est terrible Attention Attention Vas-y, vas-y, on va se laisser une autre chance, on va se laisser une autre chance. I want to win. En plus c'est moi là qui le cam la killcam est fluide, t'es mort J'étais là, c'est qui à la killcam cam bah, Isaac Nani, il y mon frère. <rire> Putain, je suis parti tellement vite, j'avais pas eu le temps de patate, les mecs. Bon, écoutez, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. Parce que de toute façon, pour jouer à cette heure-là du matin, il y a soit, soit... Soit des chômeurs, soit des mecs motivés. Cible neutralisée. Ou les deux. Non, dommage Donc là, il faut que je gagne ma partie, frère. Je peux pas vous donner trois gameplays de jeux d'armes perdants et même pas en gagner un seul Mais wesh, ouais, il tue plus vite que moi C'est la honte, c'est la honte, je me tape la honte. Il tue plus vite que moi avec un petit gun hein, quand même, c'est... Par moment, ce jeu est un peu lunaire. Hein. Allez, let's go, let's go, on court, on court, on court, on court, on court. Where are the girl Oh, dommage, dommage, lui, le marqueur qui a suivi. Je manque un poil de réussite. Vraiment, en ce moment, dites-vous que j'ai tellement manqué de chat, que ce soit en streamwood. ou Dites-vous... Si j'avais arrêté de jouer à Cold War pendant quelques temps, c'est pas pour rien, et euh, je le reconnais, si vous passez sur mes streams, bon bah, on n'est pas parfait, on fait tous des erreurs. Moi, je. J'ai envie de faire amende honorable. Et une des raisons pour laquelle j'avais un peu coupé Black Ops Cold War ces derniers jours, c'est parce que j'avais trop ragé, j'étais devenu toxique. Que ce soit en stream ou autre, c'était plus agréable de regarder mes lives, et je tenais à m'en excuser solennellement. Voilà, à m'en excuser solennellement, à dire. Bah, sorry, boys! Comment il meurt pas C'était pas top de ma part et j'ai bien fait de laisser le jeu de côté quelques temps parce que vraiment, avec la ligue et toutes ces conneries, je prenais que des dingueries, des mauvais alliés ou autres. J'ai tellement voulu finir haut que je prenais le truc tellement à cœur et ça me faisait rager de fou et ça va, ça va refaire sortir un vieux Zack de l'époque. Il pouvait vraiment être toxique dans son comportement et ça, c'était pas bon. Donc, réellement, laisser le jeu de côté, j'ai fait un peu mon sardoche. Mais laisser le jeu de côté quelques jours m'a fait énormément de bien. Attends mais il y en a, il a mais il est numéro un avec 14 kills, mais c'est une blague. J'offre les kills aux autres. Mais hein. nicta Attention, attention, attention, on a dit pas d'insulte. Le mea culpa bidon du type. On va dire que dire mea culpa pour dire nique ta grand-mère dans la foulée, c'est pas terrible. Bah, mais pardon Mais c'est Bureau là, le numéro 1. Mais il est trop fort, il a 7 kills d'avance, je suis le deuxième. Mais il est trop trop fort, on est tombé... mais c'est sa game, on est tombé dans la game de quelqu'un là. What the fuck, c'est qui Bureau euh, C'est quoi ces spawns aussi Mais... C'est quoi ces spawns je, je, je suis plus deuxième, je suis numéro 4 ou 5. Oh, what the fuck. Dégage. Le one. C'est le, le moment de remonter. Mmh, C'était le moment de remonter, j'ai toujours quelqu'un qui important, putain. Oh putain de chocker. Ok. Ok super super super super super super super j'enchaîne pas mal, j'enchaîne pas mal. L'autre il est encore... À... Non il est au couteau. C'est mort, je crois qu'il est au couteau frérot. Le couteau ça va être trop difficile à remonter. Attention, on court. Ok c'était lui c'était lui c'était lui c'était lui. Si je remonte c'est incroyable. Il m'a touché Ça aurait été magnifique un joueur sniper pour foutre des patates, c'est l'idéal. Oh, Trois fois deuxième. Trois fois deuxième. Je suis en paix. Je suis tellement triste. Oh, votre 17, il fait moins de kills que moi, frère. Il fait moins de kills que moi. C'est lui, là. Il a enchaîné fort. Il a enchaîné fort. Regardez. Regardez la qualité de cette kill cap. Eh ben écoute, bien joué à bureau, félicitations et je suis désolé, je vous offrirai pas de gameplay vainqueur aujourd'hui en jeu d'art. Malgré tout, quel kiff, j'espère que ça vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit like et je vous dis à prochaine les amis. Bisous